En 2016 tout le monde jouait à Pokémon Go et moi aussi je jouais à Pokémon Go tous les soirs dans Paris et ça permettait de faire des rencontres un peu improbables Au début je chassais les Pokémon la journée mais même toute la nuit et il m'est arrivé en chassant les Pokémon de me retrouver dans un parc la nuit à Bercy Et là-bas c'est pas hyper bien fréquenté on va dire que si tu veux trouver par exemple de la drogue ou des choses comme ça tu peux en trouver Sauf que moi j'ai vu qu'il y avait des Monsieur Mimes dans le parc en 2016 les Monsieur Mimes ils sont hyper rares du coup je vais dans le parc pour chasser des Monsieur Mimes. Il fait froid donc j'ai une capule et je suis là à la tête baissée en train de regarder mon téléphone et vraiment je m'avance dans le parc pour trouver le monsieur mime et j'arrive dans un endroit mais hyper sombre et qui fait un peu flûter. Et là je suis en train de chasser les Pokémon quand j'entends euh, des pas derrière. moi et je vois un couple qui arrive, il est une h et demie du matin, il fait noir et tout. Et là le couple me regarde, ils me disent T'as des tasses et moi je comprends pas ce qu'ils me disent. Et je leur dis ah non c'est des monsieur mime. Et là je les vois qu'ils comprennent pas. On reste je sais pas 15 secondes à se regarder, à faire des regards bizarres, et eux ils font ok et ils s'en vont. Et moi je fais bon. Et je continue à chasser le monsieur mime. Et le lendemain j'en ai parlé à un pote, il m'a dit mais, il voulait de la drogue. Ah bon Des Taz Diable de Tazmanie Mais non Des extas Des tazes Ils ont dû te prendre pour un con Et la surchute de l'histoire, c'est que j'ai continué à chasser mes Monsieur mimes Dans le parc, arrive 2h du matin, quand il y a deux racailles qui, qui se ramènent, capuchent et tout Ils viennent vers moi, et je commence à flipper Et là, le mec me fait Y'a des Monsieur mimes Et je fais Oui Et on a passé toute la nuit ensemble On a chassé les <rire> Pokémon toute la nuit ensemble